Ouh go YouTube Il y a le mode stimulus qui est revenu. Un petit défi est parti. Mettre uniquement des headshots pendant toute une game. Évidemment, le temps d'avoir ses classes, etc. Je vous laisse découvrir la game. Bon visionnage, des bisous, abonnez-vous, likez, commentez. J'ai porté mes couilles pour euh, jusqu'au dernier moment essayer de lui mettre une tête, mais euh, j'ai pas réussi. C'est le même mec qui m'attendait juste au-dessus. les gars, c'est le même gars qui avait à l'hôpital qui attendait d'atterrir derrière moi. C'est le même gars. Il y a un problème de streamac en ce moment, j'ai l'impression. Après c'est dommage qu'il n'y en ait pas un seul qui soit bon pour, pour arriver à me tuer Enfin ou même me challenge, c'est un mec qui soit un peu intéressant y a que des merdes spectacle ou car normal. Le normal, il est vraiment bien. Tourne à droite pour voir frérot, tourne à droite. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Parfait. Le défi chat, comme je vous l'ai dit la game tout à l'heure, ça va être une game 100% 100% headshot. Hein. OK donc interdiction de body shot, c'est vraiment, je vise uniquement la tête. Si j'ai la possibilité de, si je sais que je peux quickscope, mais que ça va être dans le corps, je le fais pas. Ça va être 100% des deadshot. Il faudrait racheter une échelle là, sur le, sur le côté de ce bâtiment. Exactement là, comme ça, tu, tu, là, tu fous une échelle là et t'es tranquille. J'ai peur de viser trop bas J'ai peur de viser trop bas et de mettre des body shots Je suis en train de tenir parole, les gars. Merde. Ah, il y avait quelqu'un derrière ma voiture. Ah, vous êtes bien les seuls à l'avoir vu. Hein. Alors, on peut pas savoir si c'est un headshot, c'est la voiture qui a tapé. Et il me semble bien qu'il avait la tête en avant. On aurait dit un sanglier, les gars. Moi, j'ai tapé. Pas pu, pu l'éviter, hein. Oh merde oh Parfait ça Quoi Genre Ça tu t'es dit waouh Ça c'est pour arrêter chaud Oui Oui Oui Encore, encore, encore Ok, c'est bon, t'es mort. Laisse-moi 3 secondes. Viser légèrement C'est bon. Excuse-moi du retard, désolé chat du retard, je voulais pas vous mentir non plus. Le tout de 100% des shots toujours respecté, pour le moment. Merde. Oh. C'est bon, tu sais quoi, va tu vas te faire foutre avec ton shotgun Je lui ai accroché la termite dessus. Hein. Qui qu s'en démerde Je sais pas où est-ce qu'il tirait. Ben attends Ok je vais pas tirer dessus Je sais que ça va faire un body shot à travers la vitre Oh ça m'a fait peur Il faut que je rate une balle à un moment donné quand même Trop de chance devient suspect comme on dit Je chante, normalement, il devrait arriver. Je t'emmènerai au vent. On ira sucer des glands. Autant que quoi Wow Non. Qui m'a tiré dessus Qui était dans ce secteur à peu près Bon, il est pas venu. J'ai juste pris une, juste pris une balle dans le rectum. Oh, une, une moto elle se déplace vraiment Allez, prends la, prends la montée, prends la montée, prends la montée Oh, champion Paf. Oh, elle était un peu, un peu à droite. J'ai peur de body shot, les gars. Ça, ça, ça me fout les boules. C'est une blague Il y a vraiment un gars planqué juste ici depuis tout à l'heure Ça a dû ouvrir la porte, logiquement. assurer le shot, c'est important. La Alors. Mmh. Qui a fait ça Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui qui, qui me ah c'est je bon je te vois. C'est juste juste une question c'est normal que eux ils... ils tirent des balles à côté je veux, je... Je recule, je recule. J'arrive. Un un ah, Petit sournois. T'es en train de me faire le coup du caramel. Le coup du caramel mou, mec. Je le connais, hein. Tu t'es vraiment barré Il tire que dans la tête Tu triches Le chien Mange le tricheur C'est vrai que des fois, je peux avoir des mots un peu durs comparé à ce que je pense. Objectivement, c'était une grosse merde. Faut pas que ça aille plus loin. Ok, Il y a deux personnes dans ce bâtiment, les gars. Je viens de croiser quelqu'un, apparemment. Et on est sur un 13 treizième headshot à la suite. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, on me dit dans le... Mais un pari est un pari, messieurs En gros, je les force à décaler exactement où j'ai... Tu vises déjà où je suis Super chaud Alors, il y a un mec à ma gauche... Mais il y a cette lumière qui m'attire. C'est à dire qu'il y a un collègue. Oh fada, imagine il y a un collègue. Bon, c'était effectivement un collègue qui vient de perdre l'œil droit. Hélas, à cause d'un autre headshot. Alors je vais balancer une thermite, voir si ça hit un peu. Non, ça hit pas. C'est qui s'est barré ou c'est qui, qui avait personne, j'en sais rien. Je me casse A euh gauche La décale allongée Mais non c'était encore toi Antoz. Que t'es coquin Il est coquin hein ben, Il est mort maintenant Vous ben, voyez ce que ça fait d'être coquin T'es mort Alors théoriquement, il sera là quand je serai là en voiture. Je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas... artificiel. Ouh Tu triches Avec la PM, il m'a mis ça Sacrément bon. bon alors le problème c'est que mon arme Est morte hors zone Ah là les carottes elles sont cuites hein. Sauf si je prends ma classe Et comme un pangolin vise Qu'est-ce que c'est que cette classe J'ai déshonoré ma famille Pour devoir jouer avec un flingue pareil Bon 100% des shots avec ce flingue aussi On se dit 60% des à la Krieg, ça me paraît plus jouable. Oh! <coughs> Envie de gerber, c'était quoi ce viseur? C'est qui le. Chaperlipopette les gars, il est en train de m'attendre en haut je crois. On va y aller. On va jouer à un jeu. Toc toc ah, ah, ah Zombie J'ai la flemme d'y aller à pied les gars, j'ai envie de prendre la voiture. Hein. Y'a un truc apparemment qui est foutu dans cette voiture. Hein. Le se la zone de hmm. Comment Tu sais que je t'avais pas vu C'est pas moi, c'est pas moi, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Pas là. Le Ce mec là il doit avoir un. Ouais, je pense aussi. Apparemment il est là les gars et pourtant je ne le vois pas Mais apparemment il est là Je l'ai vu 100% des les gars Oh putain il est parti de l'autre côté je l'ai pas vu Ce mec il a été élevé par des ninjas c'est pas possible Il va prendre la voiture Il prend pas la voiture Une... Si il... il prend la voiture 100% headshot, vous êtes prêts Ça part Regardez en bas à gauche Kiki qui, qui, qui, qui, qui a mis le headshot C'est chaud Ok Un à ma droite, un à ma gauche Je vais tartiner le mec à droite comme si c'était une tartine Le tartiner comme si j'avais plein de nutella les gars le tartiner comme comme un gros gourmand. Oh putain, je vais devoir lui en tirer dans le dos là. Oh, pas sûr, pas sûr. Ça y est. Et en bas à gauche, qu'est-ce qu'il y a écrit les gars Headshot. C'est très risqué juste pour un cara. Est-ce que le risque en vaut la chandelle T'es fait sauter, mais t'es malade Attends, il est où Pauvre taré, Est-ce que d'un seul coup, je vais avoir plus de spectateurs Parce que j'ai tué un skin de base Non. J'ai 22 kills. Il reste 4 personnes. Je suis toujours sur une game avec un ratio de 100% de headshot. Ça ressemble à mon quart, ça On va lui dire merci de nous l'avoir rendu. Et on va lui montrer comment est-ce que ça s'utilise vraiment. Oh. Oh. Vous imaginez, ça aurait fait un body shot. Hein La honte, mec. <rire> oh, oh non, c'est encore lui Chaud pourrait être bonne épouse pour toi Pas du tout Oubliez ça. Oubliez ça. Headshot headshot Tire risqué Tire très risqué Allez mes couilles mes couilles, mes couilles, mes ah mis un bodyshot Un joker Arrête je l'ai pas tué Oui très très bien ce caillou je vais rester derrière hein. Ça est... bon, de toute façon les gars je mets Oh les gars regardez la rotation qu'il a fait Il a fait une rotation en... Regardez il est dans le gaz Il a fait une rotation entière dans le gaz pour me baiser Bon il a gagné le mec au fond C'est la sentence les gars d'avoir tiré deux fois dans le corps hein. J'ai quand même et les gars j'ai quand même fait 23 kills Enfin non non non j'en ai fait quoi J'en ai fait combien du coup j ai... Combien de kills fou les tuottes les gars C'était quand même stylé